Certains élus locaux regrettent le manque de concertation et la souplesse laissée aux maires sur la reprise des classes. Certains jeunes seront prioritaires pour retourner à l'école et d'autres non. Et tout ceci est quand même de la responsabilité de l'État en fait d'expliquer ces choix-là qui ne sont pas faits actuellement, en fait, qui reposent maintenant sur les maires. À l'issue de cette visite, le président devrait s'entretenir en visioconférence avec d'autres maires des Yvelines.